Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Boké. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'onglet Nouveauté dans la fiche Bibliothèque. Pour cette démonstration, je vais utiliser le site des médiathèques du Grandol. Je suis sur la fiche Bibliothèque d'Albert Camus et on va pouvoir configurer l'affichage de l'onglet Nouveauté qui n'est pas activé par défaut. Donc vous avez voyez ici une nouvelle ligne, nouveauté que l'on va cocher, et donc vous avez avec en icône de haut-parleur par défaut une nouvelle table, une nouvelle onglet que l'on que l'on a appelé nouveauté. Donc voilà ce que nous avons. Nous avons une boîte kiosque de notices triée par date de nouveauté et limitée à 20 éléments bien sûr filtrés sur la Bible que nous sommes sur la bibliothèque que nous, que nous sommes en train de consulter. On peut configurer cette boîte de notice tout d'abord la sélection donc si on veut euh, utiliser euh, un panier ou un domaine c'est tout à fait possible voilà à l'instar des boîtes de notice vous avez accès à toutes les options disponibles, et ici, nous avons la configuration par défaut, carousel 5 colonnes, médias, 20 documents, ordre par nouveauté et défilement à 4 secondes. Au niveau des styles, on a déjà un style qui est utilisé, sans bordure, sans arrondi, sans ombre et sans fond. Rien n'est confi configuré au niveau de la dissémination. Au niveau de l'adaptabilité, on reste sur quelque chose d'automatique.